Chers traders et investisseurs, vendredi 14 février, bonjour. Alors les marchés sont plus que résilients, ils sont quasiment euphoriques. Nous en prenons acte et nous ne serions pas du tout étonnés de voir de nouveaux plus hauts marqués tant sur les marchés américains que sur les marchés européens à très court terme. Le Covid-19 ne compte pas, très bien. N'oubliez jamais, comme je ne cesse de vous le répéter, que le marché a toujours raison. Nous attendons des chiffres américains importants aujourd'hui à 14h30. Nous verrons bien s'ils changent ou pas l'ordre des choses. Bien évidemment dans un tel contexte et compte tenu du week-end à venir qui, qui nous révèle peut-être de nouvelles nouveautés,